Bonjour à tous Alors aujourd'hui nous allons parler de souplesse euh, Un sujet un petit peu tabou euh, Chez les seniors euh, Mais qui reste tout de même très important Rassurez-vous Même si vous n'avez jamais été souple si vous n'avez jamais fait d'assouplissement ou que lorsque vous étiez jeune, il n'est jamais trop tard. Même après 60 ans, on peut devenir souple et entretenir sa souplesse facilement. Alors pourquoi entretenir sa souplesse Tout simplement pour poursuivre toutes les activités de la vie quotidienne qu'on fait de façon convenable, agréable, tout simplement lorsque on se douche, euh, qu'on essaie de se frotter derrière le dos, euh, lorsque par exemple je vais chercher un verre dans un placard en hauteur, ou tout simplement quand j'enfile un manteau, euh, c'est vrai que des fois on peut avoir un petit peu de mal parce qu'on dit que les muscles sont raides. Euh, toutes ces choses là, il est important euh, d'entretenir sa souplesse. Alors, on aura besoin vous aurez besoin d'un tapis et d'une chaise, simplement, et aussi euh, d'un petit peu de travail. Alors, je terminerai euh, sur une petite chose. Les étirements doivent se faire sans douleur, c'est très important. Euh, un étirement doit faire du bien et ne jamais couper sa respiration. Alors, je vous montre le premier étirement. On va tout simplement s'asseoir sur une chaise, déjà. Amener les fesses euh, au bord de la chaise. On va bien penser à détendre ses épaules. Donc on relâche ses épaules. Et là on va chercher à détendre plutôt la zone des cervicales et de la nuque. Donc pour ça, on va baisser le menton en soufflant jusqu'à ce que le menton touche ma poitrine. Ou alors s'en rapproche. au maximum. Et ensuite. J'inspire en remontant la tête. Et sur ce mouvement, on le fait de façon progressive. Doucement, on contrôle et on pense à sa respiration. J'inspire avec le nez. Et j'expire avec la bouche. Et j'expire profondément avec la bouche. Alors, ce mouvement, vous allez pouvoir le faire 4, 5 ou 6 fois. Et ensuite, vous pourrez passer au deuxième étirement, qui se fera également euh, sur une chaise. Donc, le deuxième étirement va nous permettre d'assouplir toute la zone euh, du dos, et un petit peu aussi les épaules donc garder la même position on va lever les bras au ciel tourner les paumes vers le plafond on imagine d'accord qu'il y a un aimant au plafond et on essaye de s'en rapprocher au maximum Je pense que là, vous, avez, vous allez sentir tout de suite euh, les bienfaits de cet étirement, euh, notamment donc, au niveau du dos. Le troisième étirement, donc, vous aurez besoin euh, simplement de tapis. Je vous rappelle la petite technique pour se mettre sur le tapis. On se met en position donc, du cheval et Tac. Et ensuite, je peux descendre l'autre genou, et me mettre assis. Donc, pour cet étirement, on va se mettre sur le dos et ramener les deux genoux à la poitrine. Donc là, cet étirement permet de soulager euh, les douleurs qu'on peut avoir au niveau du dos et d'étendre vraiment tout <rire> le bassin euh, dans sa globalité. On joue sur le dos. Et là, je vais ramener les deux genoux à la poitrine. Donc on n'enlève pas les fesses, hein, d'accord Les deux genoux sont proches de la poitrine. je ne bouge pas ma respiration et je maintiens cette position. Et je marche. Pour se remettre dedans. D'accord Chemin inverse. Je remets en position du cheval externe. Et je me lève. Donc là nous avons vu euh, trois étirements qui sont assez efficaces, il en existe euh, vraiment beaucoup qui ciblent différentes zones du corps. N'hésitez pas à aller voir sur le blog d'été indien, il y a plusieurs vidéos euh, qui montrent d'ailleurs euh, des étirements euh, assez ciblés au niveau euh, du dos, au niveau des épaules. Donc je vous invite vraiment à aller voir euh, les autres articles aussi d'ailleurs qui euh, expliquent décider un mot sont importants même après 60 ans allez on se retrouve très vite à bientôt